Vous êtes déjà là Salut, ça va Salut. Ah oui, c'est déjà la fin des vacances en fait. Hein. Ouais, Même s'il si fait encore très ouais. beau. Ouais. Ouais. Bah, moi, voilà, hein, j'ai repris aujourd'hui. Et on est le 30. Et Louise et Michel doivent partir ben, demain vite. Il est temps de s'y mettre. Quoi. Voilà. T'as préparé quelque chose, toi Ben Là, euh, le temps de dépiler mes 250 mails et euh, de boire un café. D'accord, euh... Bon, on va aller voir les autres. Tiens, ouais. file la caméra. Il y a bien quelqu'un qui doit être au courant. Ouais, on va bien trouver quelqu'un. Alors, on va aller faire un petit tour dans les bureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a par là Salut Dove Salut Salut Quentin Salut Alors, qu'est-ce qui se passe euh, au mois de septembre, là Bah, écoute, on va reprendre les Mercredi en septembre. Hein. Donc, ça veut dire, tous les mercredis, ce sera des animations, des jeux vidéo, du jardinage, même, par exemple. Magnifique. Et, Et puis, c'est euh... pas tout, parce ouais. qu'en plus, on va recommencer les jeux vidéo par enfant. Donc, si jamais ça vous intéresse, le 17 septembre, à 15h, vous êtes carrément les bienvenus. Cool Merci, Quentin Merci hey. Et puis, eh Hé hey. Zéline Salut Céline Céline, t'as un truc à nous annoncer pour septembre Oui, les cafés de Louise aussi reviennent. C'est prévu le samedi 10 septembre. On va parler de la rentrée littéraire, bien sûr, à 11h. Et ce sera aussi le samedi 24 septembre, à 11h, avec le thé à la menthe et le petit café, bien sûr. Ouais, c'est cool. Merci Céline De rien Bon, et là-bas, quest ce qu'il y a Eh, hey, salut Mariam Salut Ça va Ça va Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre Au mois de septembre, le, 11, le 17 septembre il y a les histoires et compagnie à 11h. Et ouais, donc c'est encore... Euh, on va raconter des histoires, tout ça. Voilà. aux plus petit. Voilà, et c'est chouette. Mmh. Cool, merci Marianne. Merci Marianne. Mais il y a Hélène et Elise. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites là On travaille. Allez, ah, c'est dur. <rire> et alors, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre Alors, au mois de septembre, le samedi 10 septembre, il y a un atelier de chatou, l'après-midi. On ne sait pas trop quand, mais ce sera l'après-midi. Tu l'as hyper bien prononcé, ça c'était hyper classe. Bravo. Ouais. Je l'ai vu, c'est un truc c'est ben voilà. ouais, ça, Elle s'est entraînée, c'est normal. Bon. Et ben, voilà. Euh, Et ben on est, euh, on est ça bon. Y là. Est, voilà. ouais, ah non, il y a un dernier truc euh, qu'on a oublié. Tout va bien. On a oublié un dernier truc. Le 17 septembre, en matinée, on va inaugurer une série d'ateliers, de, de, de rendez-vous avec les voyageurs du code, qui est une initiative qui est menée par BSF, Bibliothèque Sans Frontières, avec des animateurs qui vous apprendront à coder. Ah, ça va être cool aussi, ça. Venez nombreux. Bref, pas si mal ce mois de septembre. Et ouais. Plein de trucs. Au final. Ouais. N'oubliez bon. pas que. A bientôt. A bientôt. Et n'oubliez pas que, voilà. Ouais. On n'est pas hyper, hyper ouais, à fond on sent là, que hein, mais, la euh, prise, mais ça va quoi. revenir. Ouais, ok ouais. Bon, des bisous et euh, on se voit bientôt. Ciao Salut